Voici Ali Medavi. Il est le photographe glamour par excellence, aimant la beauté sophistiquée des femmes fatales, des pin de notre temps. Pour lui, c'est une toute autre affaire. Il a perdu tous ses cheveux dans le voyage qu'il a mené d'Iran en France. Ni cheveux, ni cils, ni sourcils, ni barbe. L'imberbe donne une lecture difficilement genrée de son visage. Ajoutons à cela, ainsi qu'il aime, une minerve intégrale orthopédique aux fonctions d'exosquelette, et nous avons définitivement cet aspect de mutant. À son visage, que je cousais doucement en organdie, se superposaient les visages lunaires et pâles d'enfants bulles. Nés sans défense immunitaire, ils vivent confinés à vie, ce qui relativise nos deux mois actuels. Je finissais par voir Ali Madavi comme un adulte bulle, corseté, fragile, pas tout à fait adapté physiquement à notre monde, un peu mutant, un peu extraterrestre.